Je vais vous raconter la nouvelle anecdote du jour. Et écoutez bien parce qu'elle est authentique. Voilà comment ça commence. Ah, dis-moi mon pote, t'as pas 1300 milliards pour m'aider à passer l'année Tenez mon brave, voilà 1300 milliards. Si vous avez encore besoin d'argent, quelques centaines de milliards, je suis à votre disposition. Alors, ce petit sketch, c'est ce qui s'est passé... Aujourd'hui, euh, le mendiant, eh bien, ce sont les banques européennes qui ont demandé à la Banque centrale européenne 1 milliards pour passer l'année, clairement. Euh, au point où elles en sont, quand on demande de l'argent, c'est vraiment pour faire face à des besoins immédiats. Et puis, le, le, le, grand, le grand bourgeois généreux, c'est la Banque centrale européenne qui leur a filé 1 milliards. Alors, vous n'avez pas oublié qu'il y a deux mois de ça, au mois de mars, ou euh, trois mois, quand tout s'est écroulé, il a été décidé, au niveau des chefs d'État, principalement de la Banque Centrale Européenne, de faire une, une prolongation, une, une, une rallonge au quantitative easing, une, une rallonge de 750 milliards d'euros. Au quantitative easing qui était déjà en cours depuis pas mal de temps donc depuis le mois de mars 750 et 1300 on est à 2000 milliards d'aides fournies par la banque centrale européenne aux banques européennes bonjour c'est Pierre Maumont. dans cette vidéo je partage à chaud avec vous ma réaction sur cette annonce de la banque centrale européenne qui me fait dire pour les banques européennes il en faut toujours plus mais c'est jamais assez si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, je vous recommande de vous abonner dès maintenant de façon à être sûr de ne pas manquer la suite que je ferai à cette vidéo et même à la série de vidéos que je suis en train de faire sur ce thème, donc sur le, sur le thème des difficultés des, des banques européennes dans la conjoncture actuelle et de manière plus générale sur les, les thèmes économiques, financiers et patrimoniaux que je traite régulièrement sur cette chaîne. Cette annonce m'inspire quelques remarques, la première et la suivante, c'est que 2000 milliards... Donc, ce que, ce que le, la Banque Centrale Européenne donne, en plus de ce qu'elle faisait depuis plusieurs années, donc ce qu'elle donne depuis le mois de mars aux banques européennes, ou ce qu'elle donne ou ce qu'elle va continuer de, de donner, ça représente 80% du PIB français, c'est-à-dire de, de la richesse annuelle produite, produite par la France. Donc, on, on est, dans, on est dans, le, dans le gigantisme. Et ce gigantisme souligne le besoin criant de trésorerie et d'argent, de manière plus générale, dans lequel sont, sont les banques européennes. Alors, ce qui, a, ce qui apparaît immédiatement, euh, la première réflexion qui vient, c'est que 2000 milliards d'aides en trois mois pour le secteur bancaire européen signifie que l'ensemble des banques européennes a un énorme besoin d'argent, d'argent frais, et que, vraisemblablement, sans la survenance de cette aide, dont on voit bien qu'elle est faite en, en catastrophe, parce qu'on ne décide pas du jour au lendemain, lorsque les choses sont en, dans un état à peu près correct, on ne décide pas du jour au lendemain de débloquer 1300 milliards d'euros. Donc cela indique que les banques avançaient tranquillement vers la faillite et que ces faillites seraient survenues dans les semaines et les mois qui viennent et par conséquent qu'il y avait urgence. D'ailleurs, il est intéressant de remarquer sous quelle forme cet argent est mis entre les mains des banques. Euh, c'est ce qu'on appelle un TLTRO, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, euh, bon, c'est tout simplement un prêt un prêt en, en trésorerie qui est fait pour les banques, euh, bon, qu'elle rembourse avec des, des, des délais qui sont en général suffisants pour que euh, le fait d'avoir remboursé cette, cette largesse de la Banque Centrale ne les mette pas en difficulté, pour ne pas rempla remplacer une difficulté par une autre difficulté. Là, on ne sait pas, en tout cas, je n'ai pas, pas l'info, ce que j'ai eu comme information, c'est comme que ce prêt, et ce, donc ce tel terreau sera remboursé sur une durée très longue. Alors, très longue, c'est quoi Je ne sais pas, c'est 10 ans, 15 ans, 30 ans, 100 ans On ne sait pas. Euh, bon, un prêt qui est remboursé pour une durée très longue, euh, ça sent euh, l'abandon de créances ultérieures. Autre élément intéressant, c'est le taux. Alors, le taux auquel est consenti euh, cette, cette avance est un taux de moins de 1%. C'est-à-dire que non seulement on va donner 1 milliards d'euros supplémentaires aux banques, mais en plus on va leur permettre de gagner de l'argent avec ce prêt, puisque dans le, dans le système des taux négatifs, c'est l'emprunteur qui est rémunéré par le prêteur. Donc en l'occurrence la Banque Centrale Européenne euh, va verser 1% d'intérêt aux banques bénéficiaires de, de, son, de son avance, de son prêt, tous les ans. La remarque, je vous l'ai dit en, en entrée de cette vidéo, c'est que ces 1 milliards s'ajoutent aux 750 milliards qui ont été décidés en mars, qui eux-mêmes s'ajoutaient à, à, au, au QE, au Quantitative Easing, qui sont en cours depuis plusieurs années. Donc ça veut dire que depuis plusieurs années, les banques européennes continuent à fonctionner uniquement. Grâce à la Banque Centrale Européenne, parce que les, les quantitative easing, c'était des sommes variables selon les périodes, mais enfin qui étaient euh, en moyenne de plusieurs dizaines de milliards d'euros par mois. Euh, donc cela dure depuis plusieurs années et cela s'aggrave puisque cette année, on a rajouté 2 milliards. Alors, vous me direz, oui, mais il y avait le Covid. Euh, par conséquent, euh, il n'est pas étonnant que les banques aient besoin d'une aide exceptionnelle. Euh, mais là, il faut quand même convenir que cette aide exceptionnelle a des dimensions qui sont plus qu'exceptionnelles. Alors, quand une entreprise, que ce soit une banque ou, ou autre chose, ne continue à fonctionner depuis plusieurs années que grâce au crédit, et en l'occurrence, c'est même une forme de crédit euh, particulièrement généreux puisque les quantitative easing, en fait, c'est ce euh, de l'argent qui est donné directement aux banques en contrepartie d'une garantie. Bon, on va dire, du point de vue comptable, la chose est équilibrée. La banque, la banque reçoit de l'argent de la banque centrale, mais en contrepartie, elle donne des collatéraux. Alors, ce type d'entreprise existe, il existe tellement qu'il a un nom, c'est ce qu'on appelle des entreprises zombies. C'est-à-dire, ce sont des entreprises qui, en situation normale, euh, financière normale et de taux normaux n'existerait plus depuis longtemps et qui, depuis quelques années, existe, existe en Europe, aux états unis grâce aux facilités de crédit et grâce aux taux ultra bas. Et les commerciales sont exactement dans cette situation, elles sont même dans une situation encore plus avancée dans ce principe, puisqu'elles bénéficient de conditions de prêt. De, de conditions de, pour obtenir des prêts qui sont évidemment exceptionnellement faciles et également de conditions de, de taux qui sont encore plus faciles. Dans une vidéo récente, il me semble que c'est non pas la précédente mais celle d'avant, euh, j'ai expliqué que la Banque Centrale Européenne avec ses, quantité, ses quantitative easing et les diverses façons qu'elle a mis en place pour aider les banques financièrement euh, en termes de, de trésorerie, était tout simplement en train de remplacer grâce à son, son intervention le manque de recettes que les banques avaient dans le cadre de leur activité normale. Et je concluais qu'on était en train d'assister à la transformation des banques commerciales en guichet de la Banque Centrale Européenne. guichet de la Banque Centrale Européenne, euh, laquelle, laquelle BCE, euh, eh bien fait sa politique de distribution de crédit de manière tout à fait autoritaire. Euh, il suffit qu'elle augmente, qu augmente les QE et à ce moment-là, les banques, les banques commerciales vont distribuer la manne qu'elles reçoivent de la Banque, de la banque Centrale, euh, ou si elle veut faire moins de crédit, eh bien on va diminuer les QE, voire les arrêter pour le reprendre un petit peu plus tard. Donc c'est ce, pays, ce paysage et les 1300 milliards qui viennent d'être décidés pour les banques commerciales aujourd'hui même. Euh, ne font que confirmer cette réalité euh, qui est en grande partie cachée, parce que les choses se sont faites progressivement, ça fait des années que ce mouvement est en cours, mais quand on prend un peu de recul et qu'on regarde un peu tout simplement la signification de ce qui se passe, c'est-à-dire d'un côté les difficultés de plus en, plus en plus grandes pour les banques dans leur activité normale de banquier, et puis de l'autre la manne permanente est sans cesse renouvelée et augmentée des quantitative easing ou des interventions de la Banque Centrale en faveur des banques, on voit bien qu'une source d'argent est en train de remplacer une autre. Ben, la conclusion, c'est que sous nos yeux se met, en place, se met en place un système de centralisation du crédit, comme c'était le cas dans lex union soviétique. Entre parenthèses, il faut bien constater que les économies dans leur fonctionnement financier, les économies occidentales, donc européennes et américaines, ressemblent de plus en plus au système soviétique. Je dis ça sans, aucune, sans aucun esprit de provocation euh, ou euh, de, euh, de faire quelque chose de spectaculaire un petit peu. Euh, objectivement, on est en train de, de quitter le système de, de liberté euh, de, de libéralisme dans le, dans le capitalisme, libéralisme au sens liberté, hein, pas, libéralisme, pas au sens de, euh, de l'hyperlibéralisme tel qu'on le connaît, euh, mondialisation et compagnie, euh, non, le, le libéralisme dans le sens d'un système économique basé sur la liberté des agents économiques, et évidemment il n'y a pas de liberté des agents économiques si, si le crédit, euh, autrement dit si la production d'argent est entre les mains d'une entité centrale, qui bien sûr fait partie d'un amalgame, euh, amalgame euh, euh, global euh, avec, euh, avec l'État et les institutions. Donc Troisième, troisième observation, c'est le taux de ce prêt qui est de moins 1%. Moins euh, 1% en matière de taux négatifs, c'est beaucoup. En tout cas, c'est une progression dans les taux négatifs par rapport à ce qu'on connaît depuis quelques années, où ces taux étaient toujours euh, supérieurs à moins 1%, étaient compris entre 0, 0,5, 0,8%. Donc là on, là, on aborde le moins 1%. Il faut, il faut mettre en parallèle euh, cette atteinte symbolique de la barre des moins 1% avec l'augmentation considérable des dettes qui a été décidée commencé, et commencée commencé à mettre en œuvre au mois de mars lorsque, entre guillemets, tout s'est effondré dans le cadre de la crise du Covid. Euh, pour l'État français, on s'est rajouté à peu près 500 ou 600 milliards de dettes. Euh, les Allemands, euh, c'est quelque chose, je crois, d'encore plus colossal, sauf que leur euh, situation de départ est beaucoup moins mauvaise. Euh, et euh, cette dette, il faut bien la rembourser. Euh, on sait à quel point euh, une dette aussi considérable que celle qui existe euh, serait définitivement catastrophique pour l'État si les taux étaient des taux normaux, d'où le passage euh, aux taux très bas. J'ai fait des vidéos, des vidéos là-dessus, dans laquelle... J'explique euh, qu'en réalité, c'est la spoliation de l'épargne des épargnants à travers des taux qui sont très peu rémunérateurs de l'épargne euh, qui est la conséquence de ces taux très bas qui avantage l'État qui lui permet de rester solvable. Autrement dit, c'est le sacrifice des épargnants qui permet euh, à l'État de rester solvable. Eh bien, ce système, quand on, augmente, quand on augmente la dette de plusieurs centaines de milliards d'euros, c'est-à-dire de, euh, si on passe de 2400 milliards à, à, à 3 3000, à 3000 milliards, euh, c'est une augmentation euh, qui fait euh, 25% à peu près. Euh, et si on augmente la dette de 25%, la logique de ce système, ça va, ça va être de creuser encore plus les taux négatifs, donc de la ponction sur l'épargne, le taux d'intérêt négatif, c'est bien une ponction sur l'épargne. Ce n'est pas, pas simplement une épargne qui dort, qui ne rapporte rien, euh, c'est de la valeur qui s'envole. Se, qui Quatrième remarque, qui est en fait une synthèse. Cette synthèse, c'est que cette nouvelle distribution d'argent est considérable pour les banques commerciales, par la banque centrale, euh, est un symptôme de plus euh, qui, euh, qui marque, qui caractérise la fin d'un système. On est en train de passer d'un système qui était un système de liberté économique et politique à un système dans lequel on voit bien, encore une fois, quand on prend du recul, que tous les éléments qui faisaient la liberté du système économique sont en train, sont en train de, de tomber. Aux États-Unis, on va encore plus loin depuis, depuis quelques jours puisque la, la, banque, la banque centrale, donc Jerome Powell, a annoncé désormais qu'ils achèteraient directement les euh, les obligations de toutes les entreprises, y compris des obligations euh, de, de, de mauvaise de mauvaise qualité. Et euh, on est là dans une falsification complète du de, de système économique, de toute économie normale, puisque dans une économie normale, une, une entreprise doit être, doit être capable de vivre et de prospérer euh, sans, sans qu'il y ait besoin, que la banque centrale crée de la fausse monnaie, c'est son passif plutôt en lui permettant d'émettre des obligations. Donc là, on est dans quelque chose qui est absolument à bras euh, qui, qui ressemble à rien. Euh, le mot qui vient, le seul mot qui vient, qui vient à l'esprit quand on considère ce tableau, euh, c'est le mot d'expédient économique et financier. D'ailleurs, sur ce sujet, deux vidéos, coup sur coup, il y a, il y a quelques mois. Euh, L'une euh, s'appelait euh, des taux d'intérêt négatifs à l'effondrement et l'autre s'appelait les taux négatifs même à l'effondrement elles ont eu un succès, elles ont eu un succès ont moyen par rapport à la, à la moyenne des vues que je fais en général sur mes, sur mes vidéos je pense que c'est parce qu'elles ont un aspect technique euh, en réalité euh, ce sont des vidéos qui sont absolument fondamentales, qui dépassent, dont la réflexion dépasse le cadre euh, purement technique et financier des vidéos que je, que je produis d'habitude et que qu'il convient de produire quand on traite d'économie et de finance, euh, mais euh, l'ampleur de ce qui se passe et le caractère global de ce qui se passe nécessite bien sûr de temps en temps de prendre du recul, de la hauteur pour voir ce qui se dessine et ces, ces vidéos contribuent, contribuent à cela et vous présentent le paysage vers lequel nous allons donc je, je ne ferai pas de conclusion parce que euh, il n'y a pas d'éléments supplémentaires dans ma réflexion qui, qui me permettent de franchir encore un degré dans, dans, dans une analyse de cette situation euh, je laisse à, à chacun le soin euh, D'alimenter euh, sa réflexion à partir de, de cette vidéo et puis également de tirer ses propres conclusions. Euh, C'est dire que j'attends avec intérêt les commentaires que vous ferez. Pour euh, alimenter, pour alimenter la, la réflexion de ceux qui, au vu de ce contexte, veulent se protéger, donc cherchent des solutions pour se protéger, euh, j'ai réalisé, vous le savez, ça fait déjà deux ou trois mois, un PDF sur ce, sur ce sujet. Ce PDF est accessible directement sous la vidéo, il sera en première ou en, ou en deuxième position. Ceux qui veulent sécuriser leurs avoirs en banque, euh, ils peuvent accéder toujours sous la vidéo au lien, donc il sera donc le premier ou le deuxième là aussi, au lien qui, qui mène à la présentation de la formation que j'ai créée, créée il y a un mois sur les comptes multidevises à, à les formations, mais je, je l'ai euh, donc il y a un mois tout simplement, parce que c'est à ce moment-là qu'il m'est apparu que la question, pour les stratégies patrimoniales, notamment les stratégies de sécurité, la, la question des avoirs en banque, de leur sécurisation et de tous les moyens possibles pour régler au mieux la sécurité de, de, ce, qui sont, de ce qui est aujourd'hui nos avoirs en banque, euh, devenait centrale et que, par conséquent, euh, cette, euh, cette formation euh, était forcément d'actualité. Et si PDF, la formation, j'espère que ces travaux vous aideront sérieusement dans votre recherche de sécurité pour votre patrimoine. Sur ce, je vous recommande encore une fois la, la meilleure réflexion possible. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lever le pouce. Euh, je ne refais pas le coup de si vous n'avez pas aimé, levez quand même le pouce euh, pensez, à, pensez à partager évidemment abonnez-vous si ce n'est déjà fait et puis j'attends vos commentaires, je vous dis à bientôt